D'abord, pour commencer, c'est ma nouvelle page. Euh, c'est ma nouvelle page. Pour commencer, toutes mes condoléances au président, bâtisseur, le champion, mon papa Alpha Condé. Et condoléances à la famille Kaba que l'âme de Hadja Djenekaba repose en paix. Amin. Euh, ainsi va la vie, c'est triste. C'est triste. Moi, vous m'avez tous entendu parler de Maître Bérité. Maître Bérité, Maître Bérité, Moi, c'est Hadja Djenekaba. Paix à son âme qui m'a présenté Maître Bérité. Quand nous étions aux affaires, le pouvoir, avant le coup d'État, il n'y avait pas de lien entre la première dame et moi. On n'était pas proches. C'est quand je la voyais dans les événements, et puis je viens, je dis « Maman, bonjour » ou « Bonsoir », je passe. Mais quand il y a eu le coup d'État, quand il y a eu le coup d'État, quand on a eu nos problèmes en Guinée, quand... Tout le monde s'est acharné contre nous. Paix à l'âme de cette femme, Hadja Djenekaba. Elle m'a appelé. C'est elle qui m'a mis en contact. C'est elle qui m'a présenté à Maître Bérité. Mon avocat, vous m'avez tous entendu parler ici de Maître Bérité, Maître Bérité. C'est Hadja Djenekaba. Quand on était aux affaires, n'avait pas de lien, mais quand j'ai eu mes problèmes c'est là j'ai eu la chance de connaître cette femme elle a été là pour moi elle m'appelait elle m'a présenté maître béreté elle se souciait On parlait à chaque fois elle était inquiète quand je suis rentré ici ma dernière conversation avec euh, et la première dame c'était en janvier j'ai vu, ok, je vois ce que tu veux dire. <rire> non, je veux, tu sais, Damaro, j'ai très mal aujourd'hui. Quand j'ai suivi tout à l'heure l'enregistrement de la fille de Hadja Djenekaba, hé hey, n'y allez, ma chérie, toi tu n'aimes pas ta mère Tu es de quelle, tu es de quelle nationalité tu es de quelle origine? Tu n'es pas musulmane? Tu es une femme musulmane, guinéenne, du mandingue. La femme, la femme, quand elle meurt. Eh, Et... Nyalin, je vais te dire, d'abord tu as grillé, personne n'a plus confiance en toi. Nyalin, si tu veux vendre le corps de ta mère à cause de l'argent, Nyalin, enregistrer quelqu'un, tu penses que c'est Alpha Condé que tu as fait Moi, je suis l'une des premières personnes à qui Alpha Condé appelait. Moi, j'ai dit aux gens que je parlais avec Alpha Condé, c'est quand il m'a autorisé. C'est quand les gens du CAS sont, sont déplacés pour aller voir Doumbouya. Il m'a dit, dis aux gens-là que je ne suis pas mort, que je suis vivant. Je n'ai jamais enregistré Alpha Condé. Enregistrer quelqu'un, moi, le jour où je le fais, quand la reprend ma vie. Nialen toi, tu peux enregistrer quelqu'un. Tu seras très dessus, ma chérie. Le CNRD que tu vois là, tu sais ce qu'ils vont faire ils vont tout faire te berner jusqu'à ce qu'ils vont récupérer le corps de ta mère. Après ça, quand tu appelles quelqu'un, personne ne va te décrocher. Parce que tu n'es pas toi, on ne doit pas te décrocher. Tu as eu le courage d'enregistrer Alpha Condé. Tu auras le courage d'enregistrer n'importe qui, Nyalin. Eh D'accord, pour toi en classe, CNRD... Moi, à votre place, d'abord, Mamadi Doumbouya, tu n'as pas dit condoléances au président de la République. Vous, les gens aujourd'hui qui parlent que cette femme la première dame, que c'est, elle appartient à tout le monde, c'est grâce à qui elle est devenue première dame. Est-ce que Hadjagenekaba est la seule épouse des de, de, de, de, de Guinéens? Pourquoi on dit Hadjagenekaba, première dame c'est à cause de son mari Alpha Condé. C'est parce que c'est Alpha Condé qui était son mari. C'est à cause de ça qu'on l'appelle la Première Dame. Elle n'est pas la seule femme qui, qui est mariée en République de Guinée. Mais pourquoi c'est à elle on a dit Première Dame C'est parce que c'est elle l'épouse du président. Et qui c'est qui ce président C'est Alpha Condé. Mais vous me décevez là. Mamadi Doumbouya, moi à ta place. La façon dont tu n'as pas eu le culot, le courage de dire condoléances à Alpha Condé. C'est la même chose, tu allais avoir le culot et le courage de te fermer, de laisser le corps là dans la main du président, parce que ça ne te regarde pas. Je vais vous dire, vous savez, hey, moi on ne touche pas Alpha Condé. Hein. Après le ramadan, je reviens sur les réseaux. J'ai créé, ça c'est ma nouvelle page. Je reviens sur les réseaux, je reviens sur Facebook. Je dis, je reviens sur Facebook. Mamadi Doumbouya, CNRD, préparez-vous très bien. Vous savez, quand je dis, dit, tu me connais, non Quand je dis, je fais, je fais. Quand je dis, je, dit, après le Ramadan, je reviens sur toi et ton CNRD. Je veux vous déquiloter. Je dis, je vais vous vendre, je vais vous mettre, je vais vous exposer. Le vent va vous emporter. dit, tu ne peux pas laisser le corps de cette pauvre femme tu as saisi tous ses biens. Maman dit, est-ce que tu sais c'est toi la cause de la mort de cette femme? Est-ce que tu sais c'est de fait que tu as fait le coup d'état à son mari, qu'elle s'est rendue comme ça, elle est tombée malade, Elle est ce qu'elle elle ne s'en revenait même pas? Imagine si cette femme était à la maison. Si elle, elle était au palais. Tu allais même la tuer. Donc laisse le populisme, maman dit, Dumbuya. Ne m'énerve pas. C'est énervé, ne m'énervez pas. Ne m'énervez pas. Et Madame Mme Traoré, étant une femme, sincèrement, on ne se connaît pas. Mais vu vos statuts en réplique de Guinée, je suis Guinéen, vous êtes Guinéen, Sincèrement, à votre place, je vais bien me comporter. On vous connaît dans ce pays-là. On vous a vu derrière tout le monde ici. Comment est-ce que vous, vous pouvez vous permettre de venir devant les radios, Madame Makale? Dire que cette femme s'est confiée en vous. Vous, vous n'avez pas honte, peuple de Guinée. Cette femme-là n'a pas honte. Madame, quand est-ce? Madame Makalé et Komara. Komara, j'ai étudié avec ta fille. Ta fille qui a fait Mercure, là. Demande-la. C'est une amie à moi. Ta fille qui a fait Mercure, qui était chez toi. D'accord J'ai étudié avec elle. J'ai fait l'université avec elle à Mercure International. Shogandhi. Farage et Tunkara. Komara, si tu n'arrêtes pas, si tu ne laisses pas Alpha Condé, je vais te déquiloter, moi Fatoumi lui. Je vais venir te déquiloter. Après le ramadan, si tu ne fermes pas ta, ta bouche, on dirait... On dirait, viens de, de, de porc. Toi, Komara, si tu n'as pas de respect pour Alpha Condé, je ne vais pas avoir de respect pour toi. Ça ne va pas chez toi, tu ne peux pas boucler ta bouche un peu sur sa vie. menteur que tu es, depuis quand cette femme s'est confiée en toi? Écoutez, vous savez ce qui me choque dans l'histoire là? Cette femme, à son âme, elle n'est pas décédée et, et, et, et miette sa bouche-là n'avait rien. Si ça, sa vie avec le président l'a pas dérangée, elle a décidé de rester à, à, à, à Dixine, le président en ville. Cette femme ne s'est jamais plainte. Elle n'est jamais sortie parler de quoi que soit. Et n'oubliez pas que ça fait deux ans qu'Alpha Condé n'est pas au pouvoir. Elle n'est pas sortie pour faire une déclaration pour dire que j'ai divorcé avec mon mari ou la façon dont j'étais avec mon mari ou la façon dont mon mari, mari, mari il, elle n'a rien dit. Vous êtes qui vous pour se mêler de sa vie Pourquoi vous attendez qu'elle est décédée aujourd'hui là où elle est couchée, elle ne peut pas parler vous venez parler à sa place. Hey, les Hé Mais vous êtes escrocs vous mais vous êtes des lâches mais vous m'énervez vous Fermez-vous, allez-y parler de la vie de vos mamans. Komara, parle de la vie de ta femme. Komara, ta femme, c'est la femme la plus malheureuse au monde. Va nous parler. Komara, viens, tu nous parles de la vie de ton père et ta mère. Viens, tu nous parles de ta vie. Toi, Tu, as, tu, as, tu es marié. Tu as, tu as ta vie de couple. Komara, viens, tu nous parles de ça. Viens sur la façon dont tu es sorti. Viens nous dire comment tu te comportes avec ta femme. Komara, viens, tu nous dis ça. Ferme ta gueule, boucle ta gueule sur la vie d'Alpha Condé. Il a très bien fait. S'il veut, sa femme reste à, à, à l'est, lui, il reste à l'ouest. C'est sa vie, ça n'engage que... Ça ne regarde que le président et la première dame. Cette première dame, elle sait toujours, à chaque fois il y a les événements. On n'a jamais vu Alpha Condé seul. Toutes les, tous les événements, là où on parlait de première dame, là où une première dame doit se représenter. Elle est là, cette pauvre femme. Mais c'est de quoi vous vous mêlez Comment viens, tu nous parles de ta vie. Viens, tu nous parles de ta femme. Viens, tu nous parles de la, ta vie. Quand tu veux peu parler de vie, là. Viens, tu nous parles de la vie de ta mère et de ton père. C'est le ramadan. Je n'ai pas envie de vous insulter. Vous m'énervez. Vous m'énervez. Si ce n'était pas le ramadan, j'allais vous, vous insulter ici, si il y en a un. Komara, viens, tu nous dis. Comment ton père et ta mère s'est rencontrés Ton père et ta mère, comment ils se sont vus Ils se sont vus où Comment ils ont fait pour se marier Comment ils ont fait pour toi, pour t'accoucher Toi, Komara, viens. Makale, viens nous dire ta vie là. Tu as épousé combien d'hommes Tu as combien d'enfants Tu es doux. Il y a quoi entre toi et ton mari? Viens toi nous parler de tout, viens nous faire une confidence. Au lieu de venir raconter des sottises que cette femme a Gené, nous, tout ce que Hadia Gené nous a pas dit avec, quand elle vivait là. On ne veut rien entendre dans vos bouches. Tout ce que nous, on connaît, elle est la femme du président Alpha Condé. Elle a été la première dame pendant les 11 ans. Et elle reste la première dame c'est un coup d'état des poutisses, des bandits, des narcotrafiquants, des délinquants, des, des, des rebelles, des, des, des, des, des assassins qui sont venus renverser le président. Et c'est à cause d'eux-mêmes, c'est à cause de Dumbuya que Hadia Gené a, a perdu sa vie. Parce que depuis le coup de tête, elle ne sait plus, elle, le choc qu'elle a eu, elle ne peut plus, elle n'a pas pu supporter. De quoi vous, vous nous parlez Venez nous parler de vos vies privées, la vie de vos mères et de vos pères, là. Venez nous expliquer ça. Hadia et Alpha, ils ont bien fait. Si Alpha Condé est à l'est, Gené est à nord. C'est quoi votre problème Ça vous regarde Elle est votre mère Toi là, toi, toi, toi, ça, la fille de, de, de Hadja là. c'est parce qu'Alpha, c'est pas ton père. Si tu vois, beaucoup d'hommes ne n'aiment pas épouser et les femmes divorcées qui ont des enfants là. C'est à cause de vos comportements. L'enfant d'autrui ne sera jamais ton enfant. Quel qu'en soit l'amour et l'affection que tu vas donner à l'enfant d'une autre personne, cette personne ne sera jamais ton enfant. Parce que toi, toi, Nyaleng, si c'était ton père biologique aujourd'hui, tu es là en train de venger ton père. La haine que tu as eue. Pourtant, ce n'est pas le présent qui allait prendre ta mère là où elle était. Le présent a trouvé ta mère divorcé et il s'est marié avec ta mère de quoi c'est quoi le problème de alpha dans l'histoire c'est parce que c'est pas ton père alpha condé c'est parce que c'est pas parce que si aurait été ton père biologique le comportement tu n'allais jamais enregistrer ton père si c'était ton papa là tu n'allais pas l'enregistrer mais toute personne qui parle avec n'allait méfiez vous n'allait tu as grillé ta carte personne n'aura confiance en toi tu penses que tu vas appeler quelqu'un, ils vont te par parler avec toi. Moi aussi, je te dis avec les personnes avec qui je parle. Tu sais pourquoi tout le monde ose moi m'appeler, me parler le, Parce que je n'enregistre pas. Et je ne viens jamais dire ici, je parle à Paul ou à Pierre. Si vous, seulement vous vous rendez compte des personnes avec qui moi, Fatouneul, je suis en contact sur la vie de mes enfants. Vous serez étonnés. Mais... Eux, ils, ils, en fait, ils sont contents parce qu'ils se disent jamais cette fille ne va nous enregistrer. Ils n'ont jamais vu l'enregistrement moi, que j'ai fait venir ici sur les réseaux. Je ne vais jamais enregistrer quelques mois, Fatigny. Ma dignité dépasse ça. Nyaline, on a compris la haine que tu as pour ton père. là Parce que là, tu es là en train de venger ton père. Ma chérie, si tu veux. Si tu veux, ce qui reste clair là, si tu veux le paradis pour ta mère, c'est Alpha Condé qui va bénir, qui va dire je pardonne tout à ma femme. Elle va rentrer dans le paradis. Alpha Condé là, que tu n'aimes pas et que vous vous détestez là, il reste le seul et unique mari de Kaba. Hadja Djené nous a jamais parlé qu'ici qu'elle est divorcée. Jamais. Je dis, moi, je n'étais pas proche d'elle. C'est elle qui m'a présenté Maître Bereté. Elle a été là. Pourquoi elle a été là Quel lien il y a quoi entre Adégené et moi Parce qu'elle sait que je soutenais son mari. Elle sait que je défendais son mari. Elle sait que je serais du RPG. C'est pourquoi, quand j'ai eu mes problèmes, elle a pris son téléphone, elle m'a appelé. Elle est restée en contact avec moi. Elle m'a présenté Maître Bereté. Elle m'a envoyé chez Maître Bereté. Elle m'a montré Maître Bereté. Elle est restée en contact avec moi jusqu'à en janvier passé, là, chaque fois on se parlait. Pourquoi elle a fait ça C'est parce que tenir le, parce que je suis belle, parce que je suis quoi Parce que tout simplement, elle sait que je tenais à son mari, que j'aimais son mari, que j'ai soutenu son mari. Et elle a vu que son mari n'est plus au pouvoir. Elle n'était pas en Guinée. Plus personne n'était là pour nous soutenir. C'est elle qui a appelé Maître Bereté. C'est Adjadjane Kaba, père son âme. Allez-y demander à Maître Bereté. Demandez à sa famille. Demandez à un, un, un, de ses, un, un frère de Hadjadené. Demandez à son frère qui est. Il y a, a un de ses frères. Lui, il connaît le lien. Demandez à un de ses frères. Son frère qui est en Guinée, là. Demandez le lien. Lui, il connaît le lien qui était entre moi et sa grande soeur. A, elle a fait pourquoi Hadjadené a fait ça pourquoi Parce que quoi Parce que je suis fatigué, lui ou parce que je suis belle C'est parce que tout simplement que je soutenais son mari. C'est pourquoi elle m'a envoyé vers Maître Bereté. Pourquoi vous je, je dis à Maître Bereté, papa Parce que je dis à Maître maman. Haït a dit à Maître Bereté, le jour il nous a, il nous a présenté que c'est mon frère. Maître Bereté, c'est mon frère. Et vous, les proches de Maître Bereté toi, Nyaleng, eh, Nya la fille de Nyaleng, tu connais le lien qui est entre maître Béreté et Jane, Kaba, ta mère. Tu connais ça, non Je ne connaissais pas Béreté, ni d'Adam. Je ne l'ai jamais connu, je l'ai jamais, je n'ai jamais même entendu parler de lui. Je n'ai jamais entendu parler. Donc moi, c'est Nyaleng Kaba. Et je ne vais pas tout dire, des choses que cette femme a fait. C'est là elle m'a marqué. son décès m'a affecté. On n'était pas proche. Si ça tenait que juste dans l'histoire de RPG, sincèrement, je ne pense pas si moi je vais avoir un décès qui allait m'affecter plus que la mort de mon père. Parce qu'Alpha, là, je prie Dieu qu'Allah lui donne 100 ans. Lui, c'est mon amour, c'est ma force, c'est ma fierté, c'est mon, mon honneur, c'est mon bonheur, Alpha. Tu vas m'aimer, tu vas m'aimer avec ça. Tu vas me détester, tu vas me détester avec ça. Alpha m'a aimé, je vais l'aimer jusqu'à la fin de mes jours, moi, Fatou. Personne ne peut changer l'amour là. Je préfère perdre tout, je dis tout. Vous avez vu, c'est ce qui a fait que Dieu m'a sauvé. C'est ce qui a fait que Dieu m'a sauvé. Dieu a compris que mon amour, c'était sincère. Il m'a protégé, il m'a levé en Guinée, il m'a fait venir ici aux États-Unis. Alors vous, les papatos, si vous ne fermez pas vos gueules, si vous ne fermez pas vos gueules sur Alpha Condé, je vais vous. C'est le Ramadan. C'est le Ramadan. Ça va finir. Je reviens. Je dis. Je vous. Tant que moi je m'en fous. Hein. Vous avez vu? J'étais là dans mon calme. Vous pensez que je suis morte? Vous parlez de Alpha? Je vous mets à vos places. Toute personne qui parle un mot de passé, Alpha Kondé, je vais te mettre. Je te ramène. à hey Allah. C'est le Ramadan. Komara, que ça soit ta première et ta dernière fois de venir se flanquer sur des plateaux et parler de Alpha Condé sa vie. Viens nous parler de ta vie. Je dis Komara, que ça soit moi fatoué le jeudi, que ce soit ta première et ta dernière fois. va soké. Komara, le jour où tu vas ouvrir ta salle, ta bouche, on dirait le porc. Ta bouche, on dirait le ventre du porc. Le jour où tu vas ouvrir ta sale bouche pour parler d'Alpha Condé, je vais venir te déculoter ici, comme ce que pas, je n'ai jamais fait à quelqu'un en République de Guinée. Que ce soit ta première et ta dernière fois. Makale, Madame Makale, si tu as une vie, tu es une femme, tu as des enfants, viens nous parler. Tu as combien d'enfants tes, tes filles, elles sont mariées elles sont divorcées. Toi, tu as fait combien de mariages Tu vis avec qui Qu'est-ce que tu fais Ou bien tu fermes ta bouche tout court. Sinon, moi, je dis, je vais venir. Hein? J'ai décidé, je vais soutenir Alpha jusqu'à la fin de mes jours. Je vais le soutenir, le supporter jusqu'à la fin de mes jours. Laissez le champion en paix. Il ne vous a rien fait. Il n'est pas au pouvoir. C'est quoi votre problème il faut s'attaquer au, au, au, au RPG pour que le CNRD vous donne des postes. Non, moi j'observe Doumbouya. Moi je sais que Doumbouya ne pourra rien apporter en Guinée. Doumbouya est venu, sa fin sera, sera très mal. Doumbouya va partir mal, il va finir mal. Doumbouya va aller en prison. Doumbouya va pourrir en prison à République de Guinée. Doumbouya finira très mal. Wallahi billahi Doumbouya. Dieu ne dort pas. Dans la vie, là, tout ce qu'on fait, Dieu nous paye. Quand on fait du bien, tu vas récolter le bien. Tu fais du mal, tu vas récolter le mal. Tu es là en train d'humilier les gens. Tu seras humilié, Mamadi Dumbuya. Mamadi, moi, c'est pourquoi. Moi-même, tu n'es pas, tu n'es, ce que, tu, tu n'es même pas mon souci, moi. Tous les projets qui sont là, c'est Alpha Condé. Les Guinéens, c'est des démagogues. Les 95% des Guinéens, c'est des démagogues, c'est des mentors, c'est des opportunistes. Personne ne t'aime. Maman dit, toi en personne, tu étais là, tu courais de bureau en bureau derrière les grands là. Pour avoir un million, deux millions, cinq millions, dix 10 millions, mille dollars, deux mille dollars. Aujourd'hui, c'est toi qui es venu parce que tu as ça. Tu es venu braquer le président, le prendre, le mettre en otage. Mais tu vois, c'est le plus béni. Wallahi, Billahi, Tallahi. Tu vas regretter, Mamadi Doumbouya. Mamadi, tu vas regretter. Un jour, tu as vu aujourd'hui Moussa Dadis Kamara. Qui pouvait imaginer en 2009 quand Moussa faisait comme ça, qu'il allait terminer comme ça? Moi, je ne souhaite jamais, moi là, être président après finir en prison, qu'Allah ne me donne pas ce pouvoir. Aujourd'hui, il est où à voilà, la maison centrale où moi je connais là? Où moi je n'ai jamais occupé de poste mais j'ai refusé d'aller à la maison centrale quand j'ai vu l'endroit je dis moi ici non non non jamais j'ai pris ma route je suis venu aux états unis alors on m'a dit maman dit maman dit maman dit Tato, maman dit je vais venir te déculoter ici. Je vais venir te ridiculiser. Je vais venir mettre ce que tes faiblesses. Moi, je vois les directeurs. Dire, tu as vu, Facebook est calme. Je suis la patronne de Facebook, moi. De fait que je ne suis pas sur les réseaux, c'est calme. Tu vas voir demain, là, partout où tu vas aller, c'est moi, mes vidéos elles vont couper. Les gens n'avaient plus rien. Et je vais revenir. C'est à cause de quelqu'un que j'aime et qui a été là pour moi. C'est à cause de cette personne que je me suis restée. J'ai tout entendu. J'ai été payée. Moi, quelqu'un, j'ai été vendue, machin, je ne travaille même pour... Même Alpha Condé, je n'ai jamais travaillé. Il ne m'a jamais pris à... Hein. Et, et, je n'ai jamais travaillé pour Alpha. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de mon propre gré. Et j'ai prouvé A plus B. Quand on le pouvoir, quand on l'a... Comment je vais dire Quand ils l'ont... Quand, quand le 5 septembre, J'étais tellement sévère. Vous avez vu comment j'étais. Je vous ai montré que c'est pas Alpha Condé qui m'envoyait. Je fais ce que je veux de ma vie. Donc, pour ceux qui disent là, Géné c'est la première dame. Eh oui, la première dame de Mamadi Dumbuya, c'est l'épouse de Dumbuya. C'est l'épouse de qui C'est pas de Alpha Condé qui a fait de cette femme première dame Qui a fait de cette femme première dame Si ce n'est pas Alpha Condé. Alpha Condé, il est vivant. Il va faire de sa femme. Il ne va pas manger le corps. De toute façon, ce n'est pas lui qui va ramener le corps. Mais il va décider comment on va enterrer sa femme. Si toi, Nyaaline, tu te poses à ça, tu vas regretter durant toute ta vie. Tu es une femme. Tu vas le regretter durant toute ta vie. Le mari de, de, de Nyalin, parce qu'elle est mariée, son mariage, je savais, j'ai je même été à son mariage. Les beaux de, de Nyalin, il faut dire à cette femme de faire attention à elle. Il faut dire à cette femme que si on est femme là, on appartient à l'homme. Quand on est une épouse, c'est ton mari qui va décider de toi, vivant ou mort. La famille de Nyalin là, sa belle famille... Dites à votre belle-fille de arrêter. Le pouvoir n'est pas éternel. Le mari de sa mère a fait 11 ans. C'est passé. Les gens là vont partir. C'est pour bientôt. Même si la date que qu'ils ont dit là, ça c'est arrivé 2025-2026 là. Si on dit à quelqu'un en 2026, tu vas mourir. Le stress que tu vas avoir fait. Donc ça c'est arrivé. Même ça, Inch'Allah. Ils ne vont pas rester jusqu'en 2026. Le CNRD, Dieu va les humilier. Dieu va les enlever. Ils vont tous finir en prison. Billahi, wallahi, tallahi. Quand j'ai vu la fin de notre pouvoir, là, moi, Fatou, j'avais dit, et maman dit, c'est ta fin, c'est arrivé. Billahi, sur ce mois scène de Ramadan, vous allez partir bientôt et vous allez mal finir, vous, le CNRD. Vous tous, de Amara à Zaworo, Alors, la belle famille de Nyalé, appelez cette, votre belle-fille, il faut dire à votre belle-fille de se calmer. L'argent est doux, hein? mais on va tous mourir. La première dame, sa mère, elle a l'or, elle a les, les, les, les diamants, elle a l'argent, elle a les habits, mais elle va rentrer qu'avec sept mètres de percane. C'est pas avec ça on va l'enterrer. Alhamdulillah, Alamin, Dieu l'a donné, en tout cas moi, ça c'est le rêve de tout musulman de mourir pendant le mois de Ramadan. Dieu l'a donné, ça, elle est décédée pendant un mois sain d'Allah. Qu'Allah la pardonne. Amen. Donc, Nialin, fais doucement à toi. Hé, hey, Nyalène, on ne parle pas de mariage ni de baptême. Nyalène, tu as vu ta voix, c'est ta mère qui est décédée. Toi, tu veux faire de, du, de, le corps de ta mère de business? Toi, tu veux revendre le corps de ta mère au CNRD? Laisser son mari vivant? <messant> Peuple de Guinée, on va où? On va mourir! La vie là, c'est rien! On va aller avec rien. Eh, hey, Nialin. Nialin, dessous là. Calme-toi. Mets de l'eau dans tes veines, Nialin. Nialin. Nialin, c'est ta mère qui est décédée. Si à moi, à ta place, on m'appelle, je vais dire le mari de ma mère est vivant. Je ne sais rien, je suis une femme. Tu n'es pas un homme. Tu n'as pas le droit de, même si tes grands frères, tu avais des grands frères, ils n'ont pas le droit de parler. La femme, c'est son mari, mort ou vivant, c'est son mari qui va décider de sa femme. Nous, femmes, là, nous sommes tristes. Eh Nyalin, toi, tu veux faire business sur le corps de ta mère cette pauvre femme qui a été première dame, qui a eu les honneurs, elle ne s'est jamais plainte. Si Alpha n'aimait pas ton, ta mère, là, euh, mon papa, moi, n'aimait pas ta mère, Alpha Condé, cette femme ne nous a jamais montré ça. Investiture. Moi, Fatou j'ai tout fait pour Alpha. J'ai tout fait pour voir Alpha Condé encore président en République de Guinée. Mais je t'ai pas invité, je n'ai pas reçu de carte. Toi, Nialine, tu étais là-bas. Ta maman, la première dame, était là-bas. Il y a quel événement ici que la présidente, la première dame n'est pas allée assister? Il y a que ça? Non? Elle sait jamais. Et puis, il y a deux ans. Le pouvoir n'est pas, ce que c'est pas, le 5 septembre, c'est pas hier ou avant-hier, hein? Il y a eu deux ans. 5 septembre 2021. 5 septembre 2022. Bientôt, 5 septembre 2023. Bientôt, on va rentrer dans les deux ans. Bientôt. Elle s'est pas plainte. Elle n'a pas fait de déclaration. Elle n'a jamais dit quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, nous, on ne veut rien entendre. Si, pourquoi vous n'avez rien dit quand elle était vivante? Pourquoi tu n'es pas sorti quand ta maman vivait là? Quand elle est tombée malade là? Pourquoi tu n'es pas sorti faire ce que tu es en train de faire? Elle allait vite te recadrer. Alors, n'y allez, s'il te plaît, ma chérie. Faut pas énerver les gens. Faut pas que, faut pas, eh, hey, là, tu as vu à années, là. On va aller à Cancan là-bas. On va venir creuser un trou. Et on va la mettre dedans. On va la mettre dedans. Seul le pardon de son mari Alpha Condé que toi tu sous-estimes aujourd'hui là. Tu peux la aider. Parce que c'est Dieu. Ça c'est n'est pas ma parole. Hein. C'est Dieu qui a dit. Quand une femme mariée meurt et que son mari dit Allah pardonne ma femme moi je pardonne, à tout, je pardonne tout ce que ma femme m'a fait Allah va te pardonner le paradis de la femme c'est son mari c'est le pardon de son mari alors tu es marié tu es, marié, tu es une femme tu es marié c'est en 2020 je pense c'est 20 ou 19 non, 2020 ouais, 20. tu es marié tu connais maintenant c'est quoi tu n'es plus une gamine alors s'il te plaît Nyalin, ne vends pas le corps de ta mère au CNRD. Le monde t'observe et tu as enregistré. Personne n'aura confiance en toi. Le CNRD, tu vas regretter parce qu'ils vont t'abandonner. C'est des personnes, c'est des hommes. Ils ne sont pas des personnes de parole le CNRD. Ils n'ont confiance en personne. C'est des menteurs, c'est des manipulateurs, c'est des populismes les gens là. Ils n'ont rien. C'est des... que c'est des zéros. Le CNRD C'est des menteurs C'est des chercheurs de buzz Le CNRD Partout il y a populisme là Ils sont là-bas Ils, Ils sont rien sauf des bandits, des narcos Des arnaqueurs, des braqueurs Des dictateurs Tu n'oses pas parler Tu les soutiens ou tu fermes ta bouche Ou on te fout en prison Mais maman dit Dieu est plus fort que tout ça Ya Allah, Ya Rabbi Je prie Allah au nom de ce mois saint de Ramadan, Qu'Allah vous enlève. Que vous quittez. la République de Guinée. Qu'Allah vous humilie. Vous le CNRD. Allah. Sauf si on n'est pas dans le mois sain. Vous vous êtes qui vous Vous êtes venu traumatiser tout le monde. Les gens souffrent. Les gens galèrent. Mais vous êtes des escoraux. 98% des Guinéens sont des escoraux. Vous êtes là, vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Vous avez peur, vous ne voulez pas. Que quand je parle de la Guinée, c'est pourquoi à un moment, je dis non, je vais rester parce qu'il faut faire, quand tu veux mener un combat, au moins les personnes que tu veux montrer les choses, qu'ils voient les choses. Mais ils voient les choses, ils refusent d'admettre. Je suis revenue sur les réseaux. C'est ma nouvelle page. Abonnez-vous, la famille. Je suis revenue. Je suis revenue. Après, après ce mois de Ramadan, Allah, vous allez voir encore Fatou lui. Et cette fois-ci, je ne vais pas baisser les bras. Je dis, hein, quand je vais sortir ici de nouveau, je vais faire des choses que je n'ai jamais faites auparavant. C'est CNRD, préparez-vous. Mamadi Doumbouya, seulement ta mère, elle, Wallahi, je ne vais pas la toucher. Elle, je ne vais pas parler d'elle. À un moment, elle, elle va épargner. Mm -hmm. Je ne vais pas manger, vomir et encore manger ça. Elle, elle va épargner. Mais toi, maman dit, maman dit, Bala, Idi Amin, vous le CNRD, quand je reviens sur vous, là, après ce ramadan, je dis, vous allez voir, je vous dis, c'est moi la boss. Du, vous allez voir, Facebook, là. Réactivez vos pages. Hein? Réactivez vos pages. Vous qui avez vos pages monétisées là, réactivez. Je suis de retour. Alors pour finir, CNRD. Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Là où tu n'as pas eu le kilo, là où tu n'as pas eu le courage de présenter tes condoléances. Là où tu n'as pas eu le kilo de, de présenter tes condoléances à l'époux de, de, de, de, de la première dame. Hmm? Alors ferme ta bouche, laisse le corps de cette pauvre femme. Tu elle n'est pas ta mère, elle n'est pas ta tante, elle n'est rien. Si tu, tu, tu veux faire parce que c'est une ex-première dame, pourquoi tu as levé son mari? Pourquoi? C'est pas toi qui as fait d'elle une ex-première dame avant qu'elle ne meure. C'est pas toi qui allais chercher son mari. Si cette femme habitait avec son mari ce jour-là, qui sait si tu n'allais pas tirer sur elle? Qui sait si tu n'allais pas tirer sur elle? Alors, attends, c'est que vous êtes des démagogues ou quoi? Tu es un démagogue, Mamadi Dumbuya. Tu as retiré de, de cette femme de, de première dame. Elle était première dame. Tu l'as fait d'une ex-première dame avant qu'elle ne meure. Tu es allé enlever son mari. Toi, tu veux honorer celle-là Quel honneur Tu es un escroc international, Mamadi Doumbouya. Je t'ai dit, arrête de filmer ta. ce que tu filmes là. Arrête de filmer. Je dis, ce n'est pas bon pour toi. Parce que quand tu filmes, tu viens, tu te flanques, tu, tu, tu fais du n'importe quoi. Toi, Mama Doumbouya. Mamadi Doumbouya, arrête de filmer ce que tu filmes n'est pas bon pour toi. Tu as fait de cette pauvre femme une ex-première dame avant qu'elle qu qu ne meure. Et toi, tu veux quel, quel honneur son mari est vivant. Alors, fermez vos bourses NRD. Ou au soquet balangif du fourré rafé. Ou au Fermez vos imbéciles un peu. C'est le ramadan. J'ai pas envie d'insulter, en fait. Vous êtes des imbéciles. Quoi vous êtes des imbéciles, vous êtes des inconscients, vous êtes des bons à rien quoi, vous êtes des malhonnêtes, des salauds. Vous êtes qui? Honorez cette femme, vous êtes allés saisir tout. Je vous laisse. Komara, tu, tu parles une encore le nom de Alpha Condé dans ta bouche. Quand je reviens, tu, je vais te tirer, tu vas être géant, tu auras la taille de Mamadi Dumbuya, Komara. La prochaine fois que tu ouvres ta bouche, on dirait le ventre du porc là, tu dis le nom de moi, mon papa Alpha Kondé, moi, sa fille le je ne suis pas morte, hein, je suis ici aux états unis je vais venir te tirer, tu seras plus géant que Mamadi Doumbouya, Makale, mange ton argent, tu sais chez nous les peules, il y a les fourmis qu'on appelle koumoudionjo, tu les retrouves que dans les sucres, tu es ça, partout c'est d'où tu es là-bas, toi ma calée, là cherche, ce que... cherche ton carburant, cherche ta dépense, laisse Alpha Condé et sa vie privée, sinon je vais venir, sincèrement je respecte, je sais pas, mais je t'admirais beaucoup makalé je n'ai pas envie que ça, ça, ça, il y a des personnes, je ne les reconnais pas, mais je les vois en fait, toi personnellement makalé je, je t'admirais beaucoup, donc ferme ta bouche sur Alpha Condé, sinon quand je viens, tu es femme, je suis femme. Je vais venir te demander, comme tu sais parler là, viens nous parler, toi, de ta vie privée. Aujourd'hui, c'est jusque là. Vous les autres là, si vous pouvez parler, toute personne qui veut parler de sa vie privée là, Nyalen, toi personnellement, aujourd'hui tu es madame, viens nous parler de ton mari, de ta belle famille, comment tu te comportes, comment vous vivez là-bas. Laisse la vie de ta mère. C'est elle qui t'a mise au monde, mais son mari est vivant. D'accord? Alpha Condé. Voilà. Et tu as, tu as enregistré. Plus personne n'aura confiance en toi. Tu t'es vendu. Le CNRD. Après ça, là, ils vont te jeter. Personne ne va te décrocher. Voilà. Donc, vous autres, là, vous les juges et les procureurs, et vous qui travaillez dans le gouvernement de Dieu, là, qui sont sur les réseaux, là, qui est là et qui dit qu'Alpha, ils n'étaient pas son mari comme ça. Ça ne vous regarde pas. ce qui n'a pas dérangé Hadja Kaba pendant les 11 ans. Jusqu'à après, il y a eu le coup d'État. Après ça, elle ne s'est jamais prononcée dire un mot de sa vie privée sur les réseaux. Moi, je vous prie de boucler vos bouches. C'est des personnalités publiques. Mais les personnalités publiques aussi ont leur vie privée. Donc, tout ce qui est vie privée qui concerne madame et monsieur, là, ça, c'est une vie privée. Ça n'engage que Alpha et sa femme. Donc, cette femme n'est jamais venue nous dire quoi que ce soit qui était entre elle et son mari. Donc, nous, là, tout ce qu'on connaît, elle est l'épouse et la bien-aimée de mon papa Alpha Condé.